Bonjour à tous, on voulait vous présenter nos visages de C'est bon pour la planète Voici donc qui on est tour à tour, on est en pleine Cambrousse, en pleine campagne alsacienne On va commencer par Pascal qui a pris le lead du compte Instagram, c'est par là qu'on a commencé Et en tant que community manager elle nous fait des miracles bon, Pascal c'est un peu notre maman quand. C'est un peu surtout notre maman et euh, elle fait plutôt ça bien sur Instagram, elle a préparé elle la charte graphique que vous avez toujours avec les mêmes couleurs, avec la même police, etc. Et puis, euh, ben, elle est en fait entrepreneur, en freelance, en tant que community manager. Et, Et elle a toujours aimé euh, la nature, l'écologie, elle aime bien cuisiner avec les plantes sauvages. Elle aime bien, elle à fond dans Le Zéro Déchet. Bon, toi aussi un peu Flo. Oui. Euh, oui. Qu'est-ce que tu aimes d'autre Elle a lu plein de bouquins. Elle est allée en Amazonie. Enfin bref, c'est un peu la référence nature. Mais on n'a pas que ça comme référence nature. On en a plein d'autres parce que, euh, en fait, euh, bah, ici à ma gauche, donc à votre droite, il y a Véro, ma fille bien-aimée. Et Flo, ma fille bien-aimée. Alors... Elles eh, vous l'ont pas dit, mais on s'est mis des petits surnoms quand même sur c'est bon pour la planète. Moi, c'est Léa, Véronique, c'est Véro. Et Florence, c'est Flo. C'est original, hein, on a fait ouais. fort. Mais euh, Véro, euh, bah, elle est juste chercheure en sciences de l'environnement. Elle a fait une thèse sur les nanoparticules, les risques environnementaux des nanoparticules, de titane en particulier. Mmh. Et Florence, elle est aussi entrepreneure. Alors, Florence, elle est entrepreneure depuis qu'elle est sortie de l'école, donc toute jeune. Elle est artisan d'art, elle est super douée, elle fait des trucs, euh, juste euh, c'est hallucinant tellement c'est beau. Et euh, son compte c'est euh, Florence Adam Farandrol sur Instagram. Et elle l'a mis toute son entreprise en zéro déchet, sa famille, son bébé, tout en zéro déchet. Ce qu'elles ont de génial mes filles, c'est que bon d'abord c'est mes filles, mais surtout elles me challengent, elles me poussent jusqu'au bout et elles sont pleines d'excellents conseils et de force de propositions et ça c'est super. En fait ce qui se passe c'est surtout qu'on se pousse toutes les trois avec des nouvelles idées, avec des nouvelles astuces et on a chacune notre domaine de prédilection et de spécialisation et comme ça on arrive à avoir quelque chose de globalement zéro déchet, de globalement écologique et de, bah de globalement euh, on sent bien dans nos pompes parce qu'on fait quelque chose pour la planète. Donc, par exemple, Flo, euh, avec son mari, elle a fait euh, tous oui, parce que ses, ses produits euh, d'entretien. Euh, elle a un petit bébé de 10 mois. Ben, C'est un bébé zéro déchet ou presque. Parce que bon, ne faut quand même pas trop... Euh, hein, ça va, on est Tout flex. <rire> et, euh, et puis, dans son entreprise aussi, elle, euh, elle fait en sorte de récupérer toutes ses chutes, de métal quand elle grave et puis, puis quoi d'autre Tu, tu sauras mieux expliquer ce que tu fais que dans ton entreprise. Alors ce que j'ai fait dans mon entreprise, c'est d'abord en tant qu'artisan d'art, vous devez en savoir un peu plus, je suis non seulement artisan d'art mais surtout graveur sur métaux et qu'à partir de là il me faut du métal euh, que j'ai refusé depuis un an d'acheter, que je vais trouver chez des métalliers et avec lequel je mets un point d'honneur à ne pas jeter. Donc mes créations sont faites dans ce but-là, pas de récupération, mais surtout de revalorisation des essais, des chutes, pour en donner quelque chose de beau. C'est ce qui me challenge tous les jours, comment faire du beau avec du rebut. Et puis aussi j'ai une partie dessin, donc là je propose aux gens de dessiner écologiquement, par exemple avec du papier craft plutôt qu'avec du papier blanchi, au crayon de papier plutôt qu'au feutre, etc. etc. Alors c'est très extrémiste que je suis en train de dire, mais il y a plein de petites choses à faire pour que de manière professionnelle, on puisse aussi avoir une entreprise viable et bonne pour la planète. Euh, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle a commencé par dégraisser ses plaques de métal avec de la sauce de poisson, plutôt qu'avec de l'acide, par exemple. C'était à sauce soja. Ouais. Enfin bref, un truc de fou plutôt que de l'acide. quoi. Et en fait, si on en est là, c'est aussi parce que c'est Véro, notre chercheuse, qui nous a donner euh, l'envie de le faire et donner l'aspect le, euh, le, euh, rationnel et objectif au fait qu'il faut faire quelque chose pour cette planète. Et c'est son côté euh, un peu vegan, un peu euh, euh, je recycle, un peu euh, gestion des déchets euh, en tant que particulier, qui nous fait... Ah bah oui, bah nous aussi on peut faire pareil, parce que pourquoi est-ce que nous, euh, on s'y colle pas finalement, alors que pour elle ça a l'air tout facile. Moi, ce que j'adore dans cette aventure familiale, c'est qu'en fait, euh, j'ai mis l'input dans mes filles toutes petites, parce que c'est une éducation qu'elles ont eue depuis qu'elles sont tout bébés. puisque moi j'ai découvert l'écologie, j'avais 15 ans, avec un bouquin qui s'appelle « Vous n'allez pas avaler ça ». Donc ça fait un certain temps parce que j'ai un peu de cheveux blancs. Et euh, aujourd'hui, c'est elle qui m'apprennent des choses. Par exemple, Véro, qui est végane ou presque, euh, m'a appris des tas de choses en matière de... En tout cas, m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on pouvait, par exemple, faire une sauce béchamel végane, que c'était au moins aussi bon et que c'était bien meilleur pour la planète. Euh, Florence, avec ses, ses, ses, ses, ses astuces de dessin zéro déchet, ou ce qu'elle met en place dans sa famille avec son bébé, a aussi appris énormément de choses et c'est cette synergie qu'on aime utiliser euh, pour aller plus loin ensemble et puis aussi parce que c'est euh, finalement des choses qu'on aime faire ensemble et qui nous qui nous rapprochent euh, voilà donc c'est une histoire familiale aussi et euh... Euh, un cercle vertueux, vertueux qui nous fait grandir tout ensemble y compris avec l'amoureux qui <rire> qu'on a mis derrière la caméra donc merci à toi l'amoureux <rire> Ouais, moi je suis, je suis bien d'accord avec Norma, c'est ce que je voulais bien finir là-dessus, c'est que euh, ce compte Instagram qu'on a commencé, ça nous a challengé toutes, mais dans, ouais, dans ce cercle vertueux où du coup on, on se partage plein de choses, on se donne des idées sur plein de domaines différents, euh, pour vous les partager à vous, mais ce qui est, ce qui est bien c'est c'est aussi super important pour nous parce qu'on apprend plein de choses, donc. En fait, euh, c'est vous qui nous permettez de mutualiser toutes nos idées et de les mettre en et sur papier, de voir aussi tout ce qu'on fait de nous, enfin, de, de résumer nos actions, et ça c'est à vous. Et ce que je voudrais aussi ajouter, c'est qu'en principe, on a testé toutes nos astuces, ou alors ce sont des astuces que vous nous avez données vous et que vous avez testées, donc tout est réalisable et on compte vraiment sur vous, vous pour nous en donner, partager vos astuces aussi. Parce qu'on ben, n'est pas omniscient et qu'on en a encore plein de choses à apprendre pour préserver notre planète et qu'elle soit encore plus belle pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants et leurs enfants. Il ne faut pas oublier que ces terres ont l'empreinte à nos vies. on que la porte. Merci et puis à très bientôt. À bientôt. À bientôt.